Bienvenue dans l'épisode numéro 4 de notre série Memory. Alors, dans la vidéo précédente, on s'était occupé de pouvoir cliquer et retourner nos cartes. Et euh, ici, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on clique sur la troisième carte, on veut en fait que les deux premières disparaissent parce qu'on doit trouver des paires. Donc on va mettre ça en place dans cette vidéo et vous allez voir qu'on va mettre un système assez simple euh, qui ne va pas être très compliqué à comprendre et euh, bah, qui permettra d'arriver à ce qu'on veut. Donc je vais avoir besoin dans un premier temps de variables. Donc j'aurai besoin d'une variable privée qui va être de type int et que je vais nommer euh, returnCard. Et on va l'initialiser à 0. En fait cette variable va nous servir tout simplement à compter le nombre de cartes qui ont été retournées. Vous allez voir ça. Dans la, dans, dans la suite ensuite je vais avoir besoin d'utiliser euh, deux game GameObjects alors je vais créer des deux GameObjects un qui va se nommer first card et le second bah, SecondCard parce qu'on a besoin de deux GameObjects pour deux cartes donc voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans l'update qui était ici où on avait notre recast. Et on va tester euh, les choses. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, euh, comment on va opérer Donc je dois ici tout simplement rajouter, euh, rajouter, en fait incrémenter mon nombre de cartes à chaque fois que je joue et que je clique ici dans euh, ici quand j'ai un recast, dans le physique recast. Alors je vais tout simplement le faire ici. Après, euh, l'audio source, pourquoi pas Alors, je suis en train de regarder. Non, non on est en... Bon, on va le faire ici avant l'audio source, par exemple. Donc, on va euh, déjà faire un return card plus plus. On veut qu'à chaque fois qu'on retourne une carte, bah, évidemment, on incrémente ça. Alors, dans la foulée, on va tester return card. Donc, on va dire ici, if return card euh, est égal à 1, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire bah, je vais mettre un petit espace. Donc je vais tout simplement dire que notre gameobject first card euh, en fait, est égal à hit.collider.gameObject. Je récupère dans mon objet first card l'objet euh, en fait, le hit collider game object. Ensuite, je dois faire tester aussi si return card est égal à 2. Et à ce moment-là, s'il est égal à 2. Qu'est-ce que je fais bah, Je fais la même chose, je dis second euh, object. Donc jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. Euh, ensuite, qu'est-ce que je dois faire Donc j'incrémente ici. Le problème, c'est que je dois supprimer ces cartes à un moment donné. Donc en fait, je pourrais dire, avoir tendance à dire ici que je dois les, les cacher quand il est égal à 2. Sauf que le problème, c'est qu'on va cliquer sur la première, on clique sur la deuxième et on ne la verra pas. Donc en fait, on doit le faire au moment où on clique sur la troisième. Donc pour ça, on va le faire tout simplement ici au début de notre if quand on détecte qu'on appuie sur le bouton. Euh, et d'ailleurs, je me demande si on ne serait pas mieux de le faire. Non, on va le faire là. On va le faire là. On va tester, on verra bien si ça pose problème. Donc, on va faire ici un if return card est égal à 2. À ce moment-là, pardon, j'ai fourché. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait bah, on définit tout de suite Holton Card à 0. Pourquoi Parce que bah, sinon je vais avoir des petits problèmes par la suite. Euh, en fait, ma variable sera plus bonne. En fait, elle doit repartir à 0. Comme ça, quand je reclique, je réincrémente ici. Voilà. Donc automatiquement elle repassera. En fait, elle ne sera jamais réellement à 0. Euh, elle ne va pas le rester longtemps en tout cas. Maintenant j'aurais besoin en fait de euh, recacher les cartes à ce moment-là. Donc pour ça, bah, on va utiliser de nouveau deux variables parce qu'encore une fois c'est plus pratique. Donc on va euh, des sprite renderer et on va euh, les nommer first sp. Voilà, first sp et on va dire que ici c'est égal à first card donc point get component on va aller chercher dans le game object de nouveau alors là, on va même pas faire un get component comme ça on doit aller chercher le sprite renderer bah ben, on va faire un point get component in children vu qu'on en a qu'un de toute façon et on va aller chercher le sprite renderer voilà ensuite je dois faire la même chose pour euh, la seconde carte donc seconde seconde sp et on va dire que c'est égal à seconde card.getComponentInChildrenSpriteRenderer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je fais bah, Dans la foulée, je vais tout simplement y dire que firstCarn.enabled euh, Alors, firstCarn. C'est pas firstCarn, pardon, c'est firstSP, le SpriteRenderer, firstSP.enabled égale false. Et évidemment, je fais pareil avec le second SP, EnableBlood. Égale ce qui nous permet ici tout simplement de cacher nos cartes donc normalement on n'a pas commis d'erreur on va enregistrer euh, ça tout de suite et on retourne dans unity pour tester si ça fonctionne donc je lance ici ma partie je clique je clique sur une seconde je clique sur une troisième et là on peut voir que ça fonctionne très bien voilà tac tac tac et voilà. Voilà, on a le, le, vraiment ce qu'on voulait. Donc maintenant, l'utilisateur ne peut plus sélectionner que deux cartes. Voilà, j'ai sélectionné deux cartes. À la troisième, automatiquement, bah, j'efface les deux précédentes. Donc ça c'est fait, alors c'était rapide, hein, mais euh, en, même, en même temps je décompose euh, tout ce qu'on va faire au niveau du jeu, c'est pas un gros jeu et comme ça, ça me permet de bien expliquer. Dans euh, la prochaine session, on va s'occuper maintenant réellement de savoir si le joueur a gagné ou pas. Donc ça, bah, ça va être un petit mécanisme à mettre en place, vous allez voir qu'encore une fois, on va y arriver très facilement en utilisant ici, euh, bah, en modifiant un petit peu tout ce qu'on a créé.